Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres. Vous regardez actuellement la quatrième partie de l'interview d'Alexandre. Donc si vous n'avez pas vu les trois premières parties, je vous invite à prendre un peu de temps pour les regarder où vous comprendrez beaucoup mieux la suite de l'interview.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 Le mot formation, comme tu me le dis, je, vais prendre, je prends en compte euh, enfin, finalement depuis le bac quoi, donc euh, mm -hmm. pas que l'école d'ingénieur, mais je pense aussi à la prépa. Et, et après l'école d'ingénieur, j'ai aussi fait une année de management de projet, avec euh, d'ailleurs que, que des personnes étrangères qui parlaient anglais, c'était passionnant d'ailleurs, j'ai découvert des gens formidables. Mm -hmm. Enfin, Ça a fait partie de mes expériences qui aujourd'hui, ben, avant tout, m'ont construit je pense, en bien ou mal je sais pas, mais en tout cas participe à qui je suis aujourd'hui et donc, ça m'a apporté bon, plein de rencontres, des expériences de vie et puis aussi plein de choses techniques de, comment, de la gestion de projet, de, de comment travailler avec d'autres personnes en groupe tout seul, comment peut-être démarcher des gens, comment, enfin, plein de choses comme ça un peu techniques qui, ont, qui sont venues avec le travail, avec les études. D'accord. Alors, c'est vrai que j'ai eu j'ai beaucoup fait d'études scientifiques, enfin, j'ai été près de PAMAT ou école d'ingénieur, on aborde beaucoup de problématiques purement scientifiques, sur papier, avec des équations ou autres et euh, alors ouais, c est, c est tout. ça ne me sert pas, enfin, aujourd'hui ça ne me sert quasi, ouais, pas du tout, quasiment pas, mm -hmm. mais pour être tout à fait honnête, ça, me, enfin, ça ne me gêne pas du tout, et, et au contraire, ça a construit une manière de penser, je pense. Ça me, enfin, je suis formé scientifique, si on peut appeler ça comme ça, et je pense que des manières différentes d'aborder des problématiques que quelqu'un qui... Qui a fait. Enfin, euh, j'ai un très bon ami qui maintenant fait de la philo, euh, même s'il il a fait des sciences avant, et je pense que c'est quand même des méthodes de pensée qui se rejoignent, qui euh, sont très proches, mais ça reste des points de vue différents, et je pense que ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Et. Euh, Qu'est-ce que je veux dire <rire> Tu me disais finalement que ta formation t'a donné. Enfin, euh, là maintenant, tu as eu des outils de gestion de projet, oui, tout ça. Tout mais finalement ce n'est pas tant les outils mathématiques qui te servent, c'est euh, ouais. la manière d'aborder les problèmes, de décomposer les, les différents éléments et d'être un, un peu rationnel, enfin euh, pas forcément cartésien, mais dans la façon d'aborder les choses et de voir les, les choses. Une... En, en, en tout cas, je ne sais pas si c'est plus rationnel que quelqu'un qui n'aurait pas fait ça, mais en tout cas, c'est quand même des points de vue qui, qui, qui abordent les problématiques d'un bord différent et... Euh, et à chaque fois ça, ça marche. Le fait qu'on discute ensemble, le fait que justement ces points de vue se rencontrent, à chaque fois ça donne des choses intéressantes. Enfin, moi c'est un milieu dans lequel je me complais parce que là je rencontre des gens qui n'abordent qui pas les problématiques de la même manière et à chaque fois on arrive à avancer comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que la question « qu'est-ce que, qu que m'apporte la formation ?» elle sous-entend en fait « est-ce qu'il y avait un autre parcours qui aurait été mieux et, ?» et ça je pense c'est profondément pas la bonne question. Mmh. Parce que c'est aujourd'hui ce parcours que j'ai fait, qui m'a fait aller dans des endroits où je ne voulais pas forcément aller, qui m'amène aujourd'hui à quelque chose qui me plaît. Et donc, par définition, je ne peux pas, ne peux pas réfléchir avec le et si j'avais fait autre chose, parce que ça aurait été totalement différent, parce que peut-être je me serais lancé peut-être comédien immédiatement, et ça aurait raté, et après je n'aurais pas fait du management, et après je n'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui en production. Enfin, c'est enfin, justement la. Je pense que ce n'est pas du tout la bonne question par laquelle il faut, faut prendre euh, sa propre réflexion sur ce qu'on fait aujourd'hui, sur son métier, parce que. On n'a on aucune idée de, de ce que demain donnera et de ce qu'une étude pourra donner, de ce que tel choix donnera. Enfin pour moi, la seule bonne manière de voir les choses, et c'est pour ça aujourd'hui que je n'ai pas de regrets, je suis content de tout ce que j'ai fait, c'est que je n'ai jamais fait un choix contraire à ce qui me semblait être le mieux pour moi. On en parlait, à se trahir, ça ne m'a jamais vraiment trahi. J'ai fait des choix, évidemment parfois par défaut, évidemment parfois face à des réalités, et... mais c'était toujours des choix faits volontairement. Et, encore une fois, je remercie mes parents de m'avoir laissé ces opportunités-là opportunités -là, et m'avoir guidé mais m'avoir jamais contraint véritablement. Et je pense, voilà, je ne me suis jamais contraint moi-même à quelque chose qui m'était contraire. Oui. Et on ne m'a jamais obligé non plus et je pense que ça fait que j'ai eu aucun regret. J'ai toujours fait ce qui m'a semblé être le mieux. Et donc aujourd'hui, bah, je suis tellement content d'avoir fait tout ce que j'ai fait, rien que parce que ça m'amène aujourd'hui bah, devant toi, à pouvoir parler de ça avec grand plaisir et puis, et puis à faire ce que j'aime. Et, et, et c'est, je pense, la seule manière d'aborder la vie d'ailleurs, c'est de... On ne sait pas ce que demain en c'est au moins aujourd'hui de, de faire avec ce qu'on peut. D'accord. C'est la seule chose à, seule chose à faire. C'est de tirer bénéfice finalement de toutes nos expériences parce que c'est la, la somme de toutes les expériences qu'on a vécues, a que ce soit ça. dans la formation, que ce soit dans la vie professionnelle, qui permettent de nous construire et de déterminer ce qu'on sera et ce qu'on fera demain. Exactement. D'accord. Ouais. Ouais. <rire>